Le but de cette présentation, c'est de vous montrer un petit peu notre utilisation de, de Python à l'Université Lyon 2 lors de la mise en place d'un référentiel et notamment pour ce qui concerne l'alimentation des, des annuaires. Donc, très rapidement, qui, qui je suis Donc, pour me contacter, voici mon adresse mail. Mes activités à Lyon 2 sont quand même plutôt orientées, chef de projet et assistant à maîtrise d'ouvrage pour d'autres projets que, ceux que, je, que celui que je peux présenter aujourd'hui. Et j'ai essayé toujours de, de garder une partie de développement dans mon activité parce que c'est plus euh, ceux qui m'amuse que n'ont pas l'aspect euh, chef de projet. Donc le plan de cette présentation c'est vous essayer de vous expliquer les objectifs euh, du projet, l'architecture telle qu'elle peut être utilisée, pourquoi nous avons fait le choix de, de Python et de PL Python PLPython python étant le langage que nous utilisons enfin sur la base de données uh, PostgreSQL pour certaines uh, opérations. Un petit rappel sur l'annuaire LDAP, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui connaît les annuaires LDAP euh, dans l'assistance ou si vous les utilisez beaucoup. Les résultats que nous avons obtenus avec uh, Python, que ce soit à la fois sur le LDAP et sur euh, l'Active Directory. Et enfin la, la conclusion sur ce qui nous reste un petit peu à faire. Donc un des problèmes qu'on compte dans une université, c'est qu'on a quand même des, des contraintes assez particulières. On a à peu près 50 000 comptes utilisateurs qui sont créés par différents systèmes. Et notre objectif, c'est vraiment d'avoir un point important sur la qualité des données, parce qu'on a beaucoup d'erreurs de, de saisie. C'est pour essayer d'éviter, quand il y a deux individus qui viennent par deux endroits différents, de leur créer plusieurs comptes utilisateurs. Sachant que ça, notre objectif, c'est de gérer les accès au mieux possible. Ça veut dire qu'un personnel de l'université ne va pas accéder euh, au même endroit qu'un étudiant. Un invité qui va pouvoir venir pour assister à une conférence va aussi euh, devoir avoir des accès différents sur une période plus restreinte. Alors que par exemple, sur un étudiant, on va lui laisser euh, les accès euh, jusqu'à six mois après euh, son départ de, de l'établissement. On a un système un petit peu hétérogène à l'université avec euh, principalement des serveurs qui sont euh, sous Linux ou sous FreeBSD donc toute l'authentification est faite à, à partir d'annuaire euh, LDAP et on a principalement les postes de travail qui sont faits sous l'environnement Microsoft et donc euh, qui utilisent euh, l'Active Directory. Une de ces problématiques d'avoir euh, deux systèmes euh, différents: c'est justement, il nous faut qu'on assure enfin, le mot de passe unique à l'utilisateur pour que lui, il se moque un petit peu de savoir si l'authentification est faite sur un URL d'app ou sur un Active Directory. Et c'est ce que je disais on a des problématiques propres au monde universitaire, dans le sens où on a environ 50 000 comptes utilisateurs et on va avoir, au moment de période d'inscription étudiante, des centaines de comptes par heure qui vont être créés. Ce qu'on ne va pas avoir dans une entreprise qu'on pourrait avoir d'une même taille. Donc on a certains soucis de, de performance à, à obtenir. Donc très rapidement, l'architecture qu'on utilise, on va avoir de l'amont à l'aval, on va avoir différentes bases de données métiers. Une pour gérer les étudiants, donc ça pourrait être alimenté soit en direct par les services de scolarité, soit par les étudiants qui vont s'inscrire par, par le web, ou par les, les, les, les exports, les données qu'on va recevoir enfin de, de, de l'ex-APB de Parcoursup. Maintenant, les personnels de la même façon vont avoir, euh, soit ils vont pouvoir euh, se déclarer euh, par une interface web qu'on a pu développer, soit par les, les gestionnaires euh, RH de l'établissement. Et après, on a tout un paquet de, de bases euh, tiers, on va dire. Dedans, on va avoir les vacataires de l'établissement, on va avoir des invités. On va aussi, par exemple, avoir des étudiants co-accrédités, nous, sur la, sur la place lyonnaise, il y a des étudiants de Lyon 1 qui vont pouvoir venir suivre juste quelques cours dans l'établissement. Il va aussi falloir qu'ils puissent s'inscrire et qu'ils puissent remonter pour avoir un compte utilisateur pour pouvoir venir s'authentifier sur les postes de travail, qu'ils puissent accéder à la plateforme de cours, que les, les professeurs de Lyon 2 puissent contacter les étudiants plus sur l'adresse mail Lyon 2, quitte à ce que l'étudiant... Euh, mettre un lien sur l'adresse Lyon 1 pour ne pas qu'ils s'en rendent compte, mais on n'a pas à connaître d'adresse mail extérieure. Donc on a toute cette partie-là. On a une grande partie aussi des bergers, où, avec l'université, on va avoir des, des chercheurs du CNRS qui vont venir pour quelques, quelques mois, voir certains pour les labos qui sont en, en double tutelle, qui vont être à, à temps plein. Et notre objectif dans le référentiel, c'est de pouvoir savoir notre individu, il peut être à la fois étudiant, il peut être personnel. L'exemple typique, l'étudiant personnel, c'est, mettons, le... on va avoir des étudiants qui vont être, euh, aussi avoir un contrat parce qu'ils vont travailler à la bibliothèque, mettons, de, de l'université. On peut avoir, enfin, selon le statut de, euh, des thésards, ils, ils vont être personnels, étudiants, selon le, le type de, de, de thèse qu'ils peuvent, euh, qu peuvent avoir. Et le but, c'est de pouvoir les identifier, les identifier pour savoir que tel individu, il représente tel étudiant ou tel personnel et donc de, de corriger toutes les erreurs de, de saisie qu'on peut avoir dans les bases de données métiers pour essayer d'avoir la, la donnée la plus propre possible dans le référentiel. Donc cette alimentation là est fait avec un, un ETL, enfin on n'a pas vraiment besoin de pour simplicité c'est ce qui avait été choisi initialement. Donc une fois qu'on a toutes ces informations dans le référentiel, on a deux possibilités. Soit on peut alimenter euh, des applications euh, métiers euh, de la même façon par un système de Chrome qui va alimenter les applications euh, métiers, soit sinon en direct où les applications vont pouvoir aller lire des informations dans le référentiel pour être euh, au moment de. en direct pour avoir l'information euh, initiale. Et j'ai un petit peu séparé parce que même si c'est une application métier spécifique, il y a tout ce qui concerne l'alimentation euh, des annuaires. Je dis des annuaires parce qu'on a trois, trois annuaires, donc ce que j'ai pu dire, on a deux annuaires LDAP, un annuaire qui est plus, euh, je dirais, enfin, au bout du jour, et puis on a un annuaire historique sur lequel on essaye de, de débarrasser, mais on a encore beaucoup d'applications qui étaient greffées euh, dessus. Et après, on a tout l'ensemble des applications métiers, donc ça peut être la, ré, la réservation de, de salles de cours ou, des, ou pour, pour les plannings des, des, des étudiants. Pour essayer d'expliquer, c'est peut-être pas très lisible, c'est un peu peut-être un petit peu petit. Notre objectif, là ça représente juste ce qui concerne les annuaires, notre objectif c'est d'avoir une, une classe, ici la classe je la classe personne, qui est plus la, la classe qui représente ce que les informations qu'on a au niveau référentiel. Et c'est de déduire de cette classe personne, les classes people qui vont correspondre aux liens qu'on a entre la classe euh, sur l'annuaire euh, SUPAN, dans l'annuaire AD, on aura une classe user, mais après on aura une classe propre à Galan, qui était notre annuaire historique. Alors pourquoi tant, tant de classes et pas un lien direct C'est aussi par euh, souci de lisibilité, parce qu'on peut avoir des champs qui ont une signification euh, différente. Dans le sens où, ici, l'attribut CN qu'on peut avoir dans, le, dans notre annuaire LDAP va correspondre enfin au common name, ou vraiment au nom... Euh, Usuel de, de la personne, alors que le champ CN qu'on peut avoir dans la D va correspondre au login de, de, de l'individu. Donc c'est un petit peu pour pouvoir en créant la classe people à partir des données de personne et pouvoir euh, rajouter des classes autant que nécessaire en fonction de, notre, de nos différentes applications sources. Et là après de faire les, les opérations pour construire les attributs qui vont bien à partir des attributs qu'on pouvait avoir dans la classe personne. On va avoir aussi d'autres euh, différences où, par exemple, actuellement dans notre annuaire SUPAN, on va avoir aucune information en ce qui concerne les alias de messagerie que les personnes vont pouvoir euh, avoir, alors qu'on aura les alias de messagerie dans notre annuaire euh, AD avec un, un champ euh, spécifique, avec un nom qui n'existe pas dans notre annuaire euh, SUPAN. Alors Après, je reviendrai sur, le, sur les annuaires, mais pourquoi Python Étant donné qu'à l'université, ce n'était pas un langage qui était euh, utilisé encore euh, il y a deux ans. La plupart des développements qu'on peut faire sont soit en Java, soit en, en PHP. Il y a un biais, je dirais, euh, positif, de enfin, l'essor que peut prendre le, le, le langage et par les différentes, euh, je dirais, euh, formation qu'il peut y avoir dans le sens où le, le, programme, enfin, le langage Python a été introduit enfin, dans les classes préparatoires euh, aux grandes écoles et il euh, y a beaucoup, il y avait eu un, un article où il y a beaucoup d'universités américaines qui utilisent Python comme euh, langage d'introduction euh, à l'informatique. Donc, il y a une certaine qualité des, des formations euh, en ligne. Moi, quand j'ai essayé de m'auto-former euh, à Python, j'ai suivi enfin, les, les MOOCs qui peuvent être présents sur euh, edX et qui sont euh, réalisés par le, le MIT. Donc, et y a aussi que le, que le tutoriel enfin, qu'on peut avoir dans, dans la documentation de, de Python et qui explique euh, assez bien l'ensemble de la librairie euh, standard. Étant donné qu'à la base, j'ai plus des connaissances en langage C ou en langage que dans les expériences que j'avais pu avoir précédemment. Notre besoin aussi, c'était de changer de base de données. On utilise beaucoup les bases de données Oracle, et avec les problèmes de licence qu'on peut rencontrer avec Oracle, c'est essayer de sortir un petit peu de cette problématique financière qu'on rencontre. Mais c'était aussi, euh, notre nécessité c'était d'avoir un langage, euh, je dirais, de, de script pour euh, faire des données qu'on ne pouvait pas spécialement faire en SQL ou en PGSQL et de pouvoir euh, utiliser PL Python. Je reviendrai un petit peu après pour montrer un petit peu ce qu'on arrive à faire en PL Python. On avait, un des besoins forts qu'on a, c'est l'alimentation des annuaires. Donc il y a une, euh, la bibliothèque euh, LDAP3 est très bien faite et il y a une documentation tout à fait de, de qualité pour pouvoir l'apprendre la en main. Il y avait aussi, c'est l'avantage qu'on peut avoir dans, dans le secteur public, un petit peu le, le temps et de pouvoir apprendre un nouveau langage. Et c'était de, pré, de préférer un langage interprété pour faire certaines opérations pour des, plus des problématiques de lisibilité plutôt que la lourdeur qu'on pouvait rencontrer avec Java notamment. Alors, de la documentation euh, officielle, le langage des, des procédures PL-Python permet d'écrire des fonctions PostgreSQL avec le langage Python. Donc notre but, c'est de faire, enfin, pouvoir faire certaines opérations qu'on ne peut pas faire en PL, pgsql Par exemple, dans les annuaires, il y a certains champs où il ne faut pas garder les caractères diacritiques. Alors autant, en français, euh, on rencontre peu de, de problèmes parce que les caractères diacritiques, ça va surtout euh, s'arrêter euh, aux accents. Mais si on voulait enfin pouvoir traiter enfin des caractères un petit peu comme le, le tilde en, en espagnol, on pourrait enfin facilement le, le faire en Python. C'est aussi pouvoir déclencher certaines opérations pour lors d'une insertion dans la, dans la base donnée pouvoir envoyer des mails à l'utilisateur c'est être capable de communiquer avec des systèmes extérieurs. Par exemple, une mise à jour dans notre référentiel, dans le schéma que j'avais montré, va pouvoir faire une mise à jour en direct sur une base de données métier, de façon à ce que l'utilisateur n'ait pas attendre une mise à jour qui serait ordonnancée. Donc l'avantage de PL Python, c'est que ça permet vraiment d'écrire des propres modules Python qui peuvent être enfin, complètement indépendants de de la base de données pouvoir les appeler. Pour ça, il suffit de configurer la variable python pass de, de PostgreSQL. Ben, L'avantage de Python, c'est qu'on va pouvoir aussi euh, traiter très finement les logs en fonction de l'environnement sur lequel euh, on peut travailler. Et on s'en sert vraiment comme glu entre les applications, plutôt entre le référentiel et les applications aval. Pour ce qui concerne les annuaires, les bases de données, l'envoi des mails, pour pouvoir mettre à jour tout ce qu'on peut euh, avoir be besoin. Et c'est vraiment le PL Python, c'est nous on s'en sert, enfin comme euh, uniquement quand on en a besoin. Est ce qu'on n'arrive pas à faire en SQL, on va essayer de le faire en PGSQL. Et ce qu'on ne peut pas faire en PGSQL quand on essaye de communiquer avec l'extérieur, c'est de le faire en PL Python. Donc un petit rappel sur le LDAP. LDAP c'est un protocole et ça permet l'organisation hiérarchique des données. Donc là j'ai pris un exemple de notre annuaire euh, SUPAN tel qu'on peut avoir où on va après être découpé, on va pouvoir gérer les groupes, les individus et les structures et dans l'OU euh, People, on va pouvoir euh, stocker tous les individus. Là j'ai mis un petit peu un exemple, les données vont être à plat, les données d'une du, feuille. J'ai mis un exemple sur un compte que, que j'ai créé. Donc dans un annuaire LDAP, on va avoir des classes qui définissent certains champs qui sont euh, obligatoires. Ici on les voit en gras, les champs euh, obligatoires, j'ai juste mis certaines classes et on va avoir différentes euh, valeurs et sachant qu'on peut avoir des, deux, des, des champs qui sont monovalués et des champs qui sont euh, multivalués. Des champs euh, monovalués, par exemple, on va avoir l'UID Number et en champ multivalué, euh, multi on va avoir le champ euh, EduPersonAffiliation qui permet enfin, de, de typer euh, l'individu. Je ne sais pas marquer, mais c'est exactement le même principe. Dans les groupes utilisateurs, on va pouvoir avoir euh, un utilisateur et on va avoir des groupes d'utilisateurs et des groupes d'administrateurs. Donc, euh, rapidement, pour parler de la bibliothèque, enfin LDAP3, elle est compatible 100% Python, euh, et l'avantage comparé à un wrapper qui existe, qui est plus branché sur OpenLDAP, elle est compatible Python 2 et Python 3, sachant que nous, on a uniquement travaillé sur Python 3. Euh, la, la documentation est de très bonne qualité, j'ai pu contacter enfin, le mainteneur pour certaines évolutions du, du code et il a enfin fait les modifications nécessaires. Elle permet toutes les, les fonctions enfin, de, de CRUD qu'on peut avoir besoin pour mettre à jour un annuaire. Elle permet enfin le support de sécurité que ce soit TLS ou SSL et elle gère la spécificité de l'Active Directory qui gère le mot de passe d'une façon différente. Après juste un petit exemple, pour la synchronisation du mot de passe entre le LDAP et l'AD, notre but c'est de pouvoir faire modifier quand l'utilisateur souhaite modifier un mot de passe, c'est de pouvoir le modifier, qu'il soit euh, modifié, enfin, et qu'on ne le garde pas, qu'on ne le stocke pas de manière en clair euh, ou chiffrée. Et donc, du coup, on arrive à avoir une fonction euh, très restreinte dans ce que j'ai mis. En utilisant enfin, les contextes manager, on n'a pas euh, à alourdir le code avec euh, des try catch comme ce qu'on pourrait avoir euh, en Java. Après, les quelques résultats qu'on a obtenus sur les tests que j'ai faits, ça vaut ce que ça vaut parce que ce n'est pas vraiment les mêmes, les mêmes machines qu'on peut avoir, ce n'est pas les mêmes versions entre Supan et LAD, mais ça donne une ordre, un ordre de grandeur. Donc nous, on n'a pas vraiment de, de soucis parce que ce qu'on va avoir au, dans le pire des camps, on va avoir des, des centaines de comptes à créer à chaque, à chaque début, donc on sera vraiment là. Mais même si on avait beaucoup de, de comptes à créer, ça se crée enfin, très, très rapidement avec une, entre 15 et, et 20 champs dans, dans les annuaires. Donc c'est juste pour montrer comme ça évolue. On voit que Supan évolue bien, bien plus vite, surtout à partir de 10 000 enregistrements. Pour la modification d'un attribut la modification du mot de passe dans la d est beaucoup plus longue que dans, que dans l'annuaire euh, Supan où après les champs sont relativement euh, proches. Donc pour euh, conclure, notre utilisation telle qu'on l'a, notre environnement de, de travail, c'est d'utiliser enfin du CentOS 7 du PostgresQL9.2 et du Python 3.3, ce qui n'est pas les, les technologies les plus, les plus récentes, mais c'est un petit peu. On est un petit peu contraint avec ce. D'utiliser CentOS 7 et d'utiliser les packages qui sont dans la, dans la distribution standard. Nous, on, pas, on avait, comme j'ai pu le dire initialement, des volumétries de 50 000 comptes. On n'a pas eu de, de contraintes, enfin, une contrainte majeure qu'on peut avoir quand on une entreprise, c'est vraiment de pouvoir traiter plusieurs centaines de comptes en quelques heures. J'avais fait quelques tests en utilisant du multithreading, du multi, du multi ou de la synchrone, vu que c'est à la mode, il fallait un petit peu savoir ce que ça permettait de, de faire. Et autant sur un réseau externe on avait un gain important où on avait un rapport de, de 5 à 10, moi quand j'ai pu le tester de, de chez moi, autant sur le réseau interne de, de l'université en filaire on avait un gain de 50%. Donc, alourdir le code un petit peu inutilement, surtout qu'un des points bloquants, c'est plus le serveur qui va mettre du temps à répondre. Ça a été de garder le, les choses le plus, le, plus clair, le plus clair possible. Après, c'est un petit peu le, le retour en tant qu'ancien développeur Java. Il y a plusieurs choses, enfin, que dans le langage, je me qualifierais comme faux débutant en, en, en Python. C'est l'indentation, c'est un des problèmes moi, que j'ai pu rencontrer quand je pouvais être prestataire de services en Java ou selon les, les projets sur lesquels on était, comment on indente le code, est-ce qu'on met la collade en bout de ligne sur la ligne, euh, ligne d'après, au moins là on n'a pas ce, ce type de problème à, à rendre compte. C'est l'utilisation de context manager qui permet lorsqu'on définit un petit peu notre API bas niveau, de plus avoir à traiter enfin, les try-catch, enfin, de s'occuper, est-ce qu'on a bien fermé les connexions, les choses comme ça. C'est les opérateurs, enfin, splat et double splat. Quand on a, nous, les problèmes qu'on a, c'est qu'on va renvoyer, quand on crée nos objets, des annuaires ou d'applications métiers, on va envoyer une liste importante d'attributs. Et le fait de pouvoir passer soit avec une liste, soit avec un dictionnaire, ça permet enfin de, de rendre plus léger cette partie-là. C'est l'utilisation, enfin, de, de compréhension de, de, de listes. Après, c'est un, un langage qui facilite l'architecture et qui permet enfin, d'être synchrone pour mettre à jour les différentes données. Donc ça, c'est un élément euh, positif vu qu'à l'université, il y avait quelques réticences à, à utiliser enfin, le langage Python. C'est un petit peu la problématique enfin, du changement qu'on peut avoir à l'université, mais dans toute euh, entreprise. On est habitué à faire quelque chose, pourquoi, pourquoi changer alors qu'on arrive à faire Et ce qui avait été euh, décidé, c'est de prendre un petit peu euh, une stagiaire euh, débutante, on va dire, débutante entre guillemets, parce qu'on va dire qu'elle avait peu, peu d'expérience en, en développement, et de montrer qu'au bout de trois mois de stage, on arrivait déjà à obtenir des résultats très, très intéressants et qui étaient complètement différents, si vous connaissez enfin, les bibliothèques de tout ce qui concerne l'annuaire cours euh, en Java ou euh, JNDI, est quand même beaucoup, beaucoup plus difficile euh, d'accès. Après le futur, ça sera améliorer le compte existant, parce que quand on a commencé, on était vraiment débutant, alors que là, on commence à avoir un petit peu euh, expérimenté l'art de devenir un peu pythonique. C'est sur notre référentiel, c'est être capable de faire euh, des web services, alors euh, peut-être avec Flask ou peut-être euh, avec autre chose. Et enfin, pour euh, terminer, la remercie, les remerciements. Moi, j'apprécie enfin particulièrement la communauté du logiciel libre et... Celle de, de, de Python en particulier, étant donné que j'étais capable enfin, de trouver toutes les formations et sur les forums, enfin, toutes les réponses aux questions que, que j'ai pu avoir. Mes collègues de l'université Lyon 2 qui, qui m'ont enfin, aidé et puis certains qui m'ont soutenu dans cette démarche enfin, d'utiliser euh, Python. Et enfin, du coup, ben, l'ex-meilleur stagiaire du monde, comme elle s'appelait, euh, Mathilde, qui est devenue, enfin, depuis, euh, une vraie pitoniste et qui a participé à une conférence euh, hier. Merci. Donc, si vous avez des questions. Oui. Ouais. Sur le. Là, vous avez indiqué que vous avez. Votre source d'information, en fait, c'est plusieurs bases différentes. Oui. Euh... Comment vous arrivez à. Vous une, une, une Alors nous ce qu'on. Alors la question c'est comment on arrive à identifier les, les doublons selon les bases de données euh, métiers qu'on peut, qu peut avoir. Donc nous on se fixe, on essaye d'enlever les caractères pour faire moins savant que diacritique les caractères accentués. On va dire, on les supprime de tout ce qu'on peut avoir, on supprime les espaces ou les tirets qu'on peut avoir dans les prénoms euh, composés. Et on estime que si une personne a le même prénom, le même nom usuel ou le même nom de famille et la même date de naissance, c'est les mêmes individus. Alors après, c'est sûr que si on a un Jean-Luc Jean et puis à un moment que ça a été mal euh, saisi, il y en a un qui va être euh, saisi à un endroit euh, JL, ben on ne sera pas capable. Mais disons que si on a un Jean-Espace-Luc ou Jean-Tiré-Luc ou Jean-Tiré-Luc en minuscule, en majuscule, ça on sera capable de le traiter. Après, ça marche relativement bien. Le vrai problème qu'il y a, c'est les, les erreurs de saisie qu'on peut avoir. Ou en fait, dans les bases de métiers, souvent, les, ça arrive beaucoup pour les personnels extérieurs où il n'y a pas la date de naissance. Et les gestionnaires qu'on peut avoir dans l'établissement vont, vont dire, ben, en attendant, on met la date 1900 pour pouvoir le reconnaître, mettons. Et là, c'est vrai que là, on n'est pas bon quand la date en, en entrée n'est pas, pas correcte. Donc après, on a un petit peu à intervenir pour essayer de corriger les, les données un petit peu euh, à, la, à la main. On, a, on préfère être trop laxiste, voire pour créer trop de comptes, et les corriger a posteriori plutôt que d'être trop restrictif, Parce qu'on ne peut pas se permettre, vu le type de population qu'on a en entrée, d'être trop restrictif. On ne peut pas avoir une qualité... Euh, on ne peut pas forcer les utilisateurs à saisir, à saisir comme il faut parce que de toute façon, les, étant donné les utilisateurs qu'on a, ils vont trouver des subterfuges pour créer n'importe quoi. Dans, dans la gestion RH, normalement, il y a le numéro INSEE qui devrait être correct, mais du coup, ils vont mettre un numéro INSEE provisoire si jamais ça ne rentre pas. Donc, on est obligé quand même de, de traiter ça. Et en expliquant, en essayant de faire un petit peu de, de la pédagogie, ça fonctionne pas trop mal. On a des cas, hein. ce n'est pas parfait, mais vu la volumétrie qu'on a sur les... 15 000 comptes étudiants qu'on va avoir à peu près chaque année, plus peut-être 5 000, peut 6 000 comptes personnels, on va dire 20 000 comptes qui sont créés chaque année. C'est peut-être, euh, je ne sais pas, 10 20 comptes qui vont vraiment poser, poser problème. Mais on n'est jamais rencontré, il y a des collègues de Grenoble qui avaient rencontré ce souci, euh, où il y avait eu un même individu, enfin il y avait deux individus qui avaient même nom, même prénom, même date de naissance. Là, on, pourrait, on a mis des contraintes en amont. Mais dans la base de données, on pourrait forcer enfin, une inscription si jamais on tombait dans ce cas-là. Nous, on n'a encore jamais, on s'est encore jamais, jamais, rencontré ce, ce cas-là pour être, être bloqué. Oui, oui, comme c'est fait. Après, on va faire passer enfin certaines euh, procédures. Ou après, si la personne, elle va être euh, lors du processus de, de suppression, bah, après regarder si l'étudiant s'est pas réinscrit sur l'année suivante. Et si jamais il n'est pas réinscrit, on va lui envoyer un mail et lui dire « Attention, votre compte va bientôt être supprimé. » S'il ne répond pas, s'il ne met pas à jour son dossier parce qu'il ne s'est pas réinscrit, là après il va passer dans un, dans un processus où il, il va être supprimé de, des annuaires. D'autres questions Oui on ne sait pas justement gérer la, la, la, les données personnelles en les externalisant, je ne sais pas, vers, vers, vers un poste par exemple qui a créé un, un plan ID, enfin, un truc un peu de ce style-là, euh, pour justement gérer ce genre de choses. Est-ce qu'à terme, pour vous, ce ne serait pas une solution pour éviter justement à la fois les doublons et être sûr que quelqu'un ne se réinscrit pas ou quelque chose comme ça Pour le moment, on n'est pas du tout euh, dans cette démarche, surtout je pense qu'il y a un gros gros point politique enfin pour pas rentrer dans cette démarche d'externalisation de, de mise en, en va, valeur comme ça et de rester quand même le plus euh, autonome sur, sur, sur, sur nos, nos données mais après il y l'université il y a quand même beaucoup de choix politiques et c'est pas du tout enfin la décision qui est qui est prise euh, actuellement est-ce que les étudiants, normalement, devraient avoir le droit de modification et de consultation tout ça. Alors Comme c'est éclaté sur plusieurs bases, c'est compliqué Nous, on leur fournit, enfin, ils ont une interface pour pouvoir voir leurs leur données, qui est un petit peu une sorte plus d'agrégation des données qu'on peut avoir entre le référentiel et les annuaires, plutôt, plutôt qu'autre chose aujourd'hui, s'ils veulent porter modification, c'est doivent passer par vous en faisant une requête Non. Pour les modifications, tout devrait être automatique. Ils doivent re re retourner vers le centre d'inscription pour faire modifier les données si leur prénom est mal euh, saisi ou des choses comme ça. Et ça va répercuter une modification sur les bases de données étudiants. Ils vont faire répercuter les opérations dans les autres, euh, dans les autres bases de données. Et tout à l'heure, par rapport au à... bon, pourquoi vous n'utilisez pas... Les... Les prénoms supplémentaires, puisque donc, généralement quand on enregistre un enfant à l'état civil, il n'y a pas qu'un seul prénom, on en met plusieurs justement pour éviter de... Les... Parce que c'est très, très rare que les, quand les inscriptions sont faites, que les prénoms supplémentaires soient également saisis. Et nous pour le moment ce n'était pas ce qui est conseillé notamment dans l'active directory où normalement il faut désactiver euh, le compte et avec euh, le rgpd nous on enfin ou active directory enfin microsoft euh, demande à plus désactiver le compte plutôt que de, de le supprimer nous on supprime enfin le compte après pour pas qu'un étudiant est, est parti au bout d'un certain délai après l'avoir désactivé dans un deuxième temps supprimer le compte pour ne pas garder enfin trace de, de ces étudiants là et idem pour les personnels Vous avez une des, un certain nombre de renseignements parce que je sais que par exemple quand on a un diplôme ils sont enregistrés dans une base nationale mais, euh, mais vous vous gardez rien, c'est ça ce que ça veut dire si vous supprimez les... Euh, les, les comptes en tant que tel, après on va avoir une base historique qu'on garde je crois euh, 3, 3 ans d'un point de vue réglementaire là, je vais dire que je connais pas très bien cette, cette partie là, enfin la base historique euh, qui, est, qui est gérée sur, euh, sur ce côté-là. Après, la seule chose où on aura l'étudiant, ça sera dans, la, dans le logiciel de scolarité où l'étudiant, pour le moment, tel que le logiciel est conçu, est gardé enfin, la durée de, de vie de, euh, du, logi du logiciel. L'enregistrement ne se fait pas bien, sachant que l'étudiant met un an avant de recevoir son diplôme, en fait, il a deux ans pour éloger. Oui, oui, oui. Ça n'existe plus. Non, après, c'est comme ça. – Normalement, les plusieurs années avant. – Oui, C'est comme la retraite. J'ai un micro, suis qui Ok. – Merci.